bonjour aujourd'hui je vous retrouve pour vous emmener avec moi lors de notre tout premier concours avec fanfan comme vous pourrez le voir il ne s'agissait pas d'un concours classique comme on peut en trouver pas mal sur youtube et sur les réseaux sociaux en règle générale puisqu'il s'agissait d'un concours qu'on a fait à la maison, je pense que vous avez euh, probablement déjà entendu parler du tournoi Equifil Partage. Equifil Partage, je vous en ai déjà parlé lors de ma vidéo sur mon propre tournoi, le tournoi des sabots fendus. Alors à la base, Equifil Partage, c'est une association qui regroupe euh, de nombreux passionnés euh, de travail à pied d'Equifil euh, et qui organise notamment pas mal de concours un peu partout en France. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir tous les liens que je vous mets en description, donc leur page Facebook, leur site internet. Mais chaque année, ils organisent également un tournoi un peu différent. Il s'agit en fait d'un tournoi d'équifils qui s'étale sur 5 mois, et où chaque mois, on a un dispositif différent à réaliser avec notre équidé depuis chez soi. Tous les premiers du mois, on avait toutes les informations qui nous étaient euh, envoyées sur le groupe de l'association. Et là, à partir de là, on avait euh, tout le mois pour s'entraîner, pour travailler, et pour réussir à filmer le meilleur passage possible. C'est vraiment un concept que je trouve trop trop trop chouette, parce que du coup, euh, moi qui ne déplace pas mes ânes, ça m'a permis quand même de pouvoir participer à quelque chose. Ça nous a bien motivé à travailler, parce que pour ceux qui nous suivent un peu, vous savez que l'équifil, c'est vraiment pas notre domaine, c'est une discipline que personnellement j'adore, mais on en fait Très peu souvent, donc euh, là c'est un peu l'occasion euh, de s'y mettre plus sérieusement. Ça peut paraître euh, facile dit comme ça, parce que bah, on a un mois entier à chaque fois euh, pour s'entraîner, euh, qu'on est vraiment chez soi, euh, dans notre petite carrière, avec notre matériel, qu'on n'a pas le stress du transport ou quoi que ce soit. Euh, mais comme vous allez le voir, euh, en fait c'est pas si facile que ça. Ça demande quand même euh, pas mal de boulot. Contrairement aux idées reçues, non. Ce n'est pas parce que c'est du travail à pied que les juges sont moins sévères. L'équifil c'est vraiment une discipline euh, très pointilleuse qui demande euh, pas mal de précision et du coup c'est vraiment euh, ce qui est demandé lors du tournoi, même si c'est euh, à travers une caméra, même si on est chez soi même si on a tout le temps de s'entraîner euh, c'est pas si facile. Comme je vous l'avais annoncé sur Instagram, à la base j'étais inscrite avec mes deux ânes donc j'étais inscrite avec Fanfan en épreuve club 2, donc les exercices classiques d'équifil qu'on peut tous retrouver sur le règlement de la FFE. Mais j'étais aussi inscrite à une épreuve montée avec Egon. Donc l'équifil, normalement l'équifile, la discipline officielle, ne se pratique que à pied. Mais ce n'est pas rare d'avoir des concours qui ouvrent aussi des épreuves montées à côté pour pouvoir s'amuser sur des petits dispositifs similaires à ceux qu'on a à pied. Et j'étais donc inscrite en épreuve montée avec Egon en level 1, donc c'est vraiment le tout premier niveau dédié et aux enfants qui débutent l'équitation et aux jeunes chevaux euh, qui sont euh, en cours de débourrage ou dans la première année de leur débourrage. Donc euh, complètement le Cadégone euh, qui est très vert dans le travail comme vous le savez. Cependant euh, finalement je n'ai participé qu'avec Fanfan, euh, tout simplement, alors je vais vous le faire euh, rapidement, alors on a eu un abcès, euh, un problème de place, on n'avait pas assez de place, puis un deuxième abcès. Puis un gros manque de temps, puis le déménagement, tout ça, tout ça. Et du coup, pour le cinquième mois, très clairement, euh, l'exercice était très compliqué. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu ensemble euh, à pied. Donc, ça aurait éventuellement été faisable en travaillant beaucoup, mais là, en ayant raté les quatre premiers mois. Donc finalement, Egon n'a pas participé cette année. Euh, mais ce n'est que partie remise, j'ai envie de dire. Mais du coup, j'ai participé uniquement avec enfant en club de à pied. Et nous n'étions d'ailleurs pas les seuls ânes dans cette catégorie, puisqu'il y avait euh, notamment Good et Pepita de la chaîne Anne Victoire et il y avait également euh, Adrien qui a participé avec son Anne Pompon donc Adrien euh, Bonaldo, Spectacle Équestre que vous connaissez tous aussi forcément mais du coup voilà, moi j'avais pas envie de vous poster les vidéos au fur et à mesure j'avais envie de tout vous garder pour vous faire une grosse vidéo que vous êtes en train de regarder euh, pour vous embarquer avec nous un peu comme si ça avait été un concours classique au final que ça s'était déroulé sur la journée et que je vous emmène avec nous, voilà On commence donc avec le premier mois qui était le mois de février et on commence avec un exercice à première vue euh, plutôt simple, mais dans les faits pas tellement, il s'agit du slalom. Avec enfant c'est vraiment notre gros point faible, euh, tout ce qui est exercice à distance c'est le truc qui nous bloque le plus en travail à pied je crois. Donc euh, on ne commençait pas avec quelque chose de facile pour nous, d'autant plus que oui, deuxième difficulté en équifil, nous n'avons pas le droit de toucher notre équidé. Donc euh, même si je peux euh, m'aider avec mon stick, euh, je ne peux pas euh, le toucher, venir directement en contact avec lui, ça n'aide pas non plus. On filme quand même un passage qui se déroule assez bien dans l'ensemble, je suis très fière de lui. Il a réussi à me faire le slalom au trop, mais s'il me passe bien les quatre premiers plots, euh, pour le cinquième il en a un petit peu marre et du coup il passe au-dessus en le faisant tomber. Malheureusement en équifile, ça compte comme une erreur de parcours non rectifiée et du coup notre contrat à 10 points redescend à 0. Il faut savoir, c'est qu'un peu plus tard, dans la même journée, on a réussi à refilmer ce slalom-là et, euh, bon, sans le trop, mais il m'a quand même fait euh, les 5 plots euh, sans rien renverser. Euh, cependant, je n'ai pas pu poster cette vidéo tout simplement car elle commençait trop tard. Euh, Fanfan n'était pas arrêté au début et ça, euh, c'est pareil, c'est éliminatoire euh, lors du tournoi. Donc, euh, à choisir, j'ai préféré poster euh, une vidéo où on avait zéro à cause d'une erreur euh, de, de nous, une erreur de Fanfan, plutôt que de poster une vidéo bien mais euh, où on aurait quand même eu zéro à cause d'une erreur toute bête. quoi. Puis nous passons au deuxième mois, deuxième dispositif, et cette fois-ci c'est le parcours. Alors comment vous dire que nous, on avait déjà du mal avec le slalom, mais le parcours, c'est bien au-dessus <rire> En soi, les embûches du parcours ne sont pas très compliquées pour nous, sauf que bah, ce qui pose problème, c'est encore la distance. Euh, je ne peux pas être à côté de lui, il faut que je sois dans un carré à l'intérieur du parcours, et ça... Euh, pff... Autant vous dire que si on a eu du mal au slalom, là c'est mission impossible. Et comme si ça ne suffisait pas, de toute façon, euh, on n'avait pas la place en fait. Euh, dans notre pré où nous étions euh, cet hiver, euh, je travaillais les ânes sur un chemin, donc euh, tout droit... <rire> Et le dispositif du parcours se fait, comme je vous le disais, sur un carré. Donc on n'avait pas l'espace nécessaire, j'ai pas insisté, euh, j'ai lui fait travailler les petites embûches individuellement euh, sur une ligne droite, mais nous n'avons pas posté de vidéo et nous nous sortons donc avec un deuxième zéro. Nous passons donc au troisième mois et troisième dispositif, qui cette fois-ci euh, me redonne un petit peu confiance. Il s'agit du contrôle d'allure, qui est euh, tout simplement une euh, courbe à réaliser au trot sans que l'équité ne parte au trop ou ne repasse au pas. En fait, la seule chose qui me bloque et que je sais qu'on va devoir travailler, c'est le fait de ne pas se toucher. Parce que, en général, quand on trotte, j'ai les directions, mais je suis obligée d'y aller un peu fort et on, a... on se touche beaucoup tous les deux. Donc il va falloir qu'on allège un petit peu tout ça. Par contre, le point positif, c'est que oui, ce mois-ci, euh, il n'y a pas de distance, je suis vraiment à côté de lui. Et là, euh, tout de suite, ça nous redonne confiance en nous. On travaille donc l'exercice en 10 points. Et euh, sans trop de surprise, il passe parfaitement. Alors du coup, euh, le jour du tournage, euh, je décide euh, de tenter pour la toute première fois de faire euh, un dispositif en 15 points, c'est-à-dire avec la longe et le licol rattachés par un élastique. C'est un exercice qu'on n'avait jamais fait euh, auparavant, euh, mais comme je le sentais bien, que je le sentais léger, que je le sentais avec moi, je me suis dit qu'on allait tenter et j'ai bien fait parce que euh, ça s'est super bien passé. Il a été vraiment à l'écoute, vraiment top. Et au final, ça s'est tellement bien passé que je me suis dit, euh, pourquoi euh, ne pas aller euh, carrément euh, jusqu'au bout et tester un contrat euh, à 20 points, donc en totale liberté Et quand je vous dis totale liberté, c'est vraiment totale liberté, c'est-à-dire que euh, l'équidé ne doit même pas avoir son licol sur la tête, même si on ne le tient pas en longe ou quoi que ce soit, il doit vraiment être tête nue. Et ça, euh, pareil, c'est compliqué. Très honnêtement, j'étais pas 100% sereine de tout tout tout enlever, euh, et de le voir euh, partir euh, brouter au loin Mais je me suis dit qu'il était quand même vraiment avec moi Qu'il était vraiment volontaire Et en plus ça c'est pas souvent qu'il est aussi volontaire en équifile, Parce que souvent ça lui demande quand même beaucoup de concentration Ça lui demande de s'appliquer ou... Ça l'embête un peu Mais là il était tellement bien euh, qu'on a essayé euh, notre contrat en 20 points Et euh, bah voilà je vous laisse regarder C'est donc forcément cette vidéo euh, que j'ai envoyée pour le tournoi et nous avons été bien récompensés, car nous obtenons euh, 20 points, plus euh, 2 points de bonus euh, temps et fluidité, ce qui nous fait un total de 22 points. Donc là, autant vous dire que euh, je reprends complètement confiance, que je suis trop trop contente, trop fière de mon loup. Et, et voilà, c'est trop chouette. Quatrième mois, euh, quatrième exercice, il s'agissait de l'exercice du double. Et pour le coup, c'est un exercice qui, je pense, euh, fonctionnerait assez bien avec Fanfan, puisque déjà, il euh, y a du sautant. Et ça, en général, il aime bien. Et puis bon, il y a quand même une distance avec l'équidé, mais cette distance est déterminée par le nombre de points, par le contrat choisi. Donc en soi, si j'avais pris le contrat à 10 points, j'en serais quand même restée euh, assez proche de lui, et ce serait très bien passé. Mais euh, comme le savent déjà euh, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, euh, ce mois de mai a été très compliqué. Euh, fin mai, début avril, on a passé euh, une période assez compliquée avec Morito, euh, qui m'a demandé vraiment... Euh, toute mon énergie euh, dès que j'étais sur place, dès que j'étais avec eux. Et du coup, je n'ai pas pu me consacrer au tournoi euh, du tout. Euh, on ne s'est vraiment jamais entraîné avec l'enfant, Et ça, c'est quelque chose que je regrette beaucoup. Parce que je sais que cet exercice-là, il l'aurait adoré. Puis au final, mai, c'est aussi le mois où nous avons déménagé. Nous sommes revenus dans ce pré d'été. Mais lorsqu'on est revenu ici, euh, très clairement, euh, réinstaller tout ce qui était carrière, paddock et tout. C'était vraiment pas la priorité. Euh, du coup, je n'avais pas euh, d'espace... Pour travailler même une fois qu'on est revenu ici, même une fois que ça se passait mieux avec Morito. Donc pas de double pour nous et à nouveau un petit zéro. Et enfin notre cinquième exercice, cinquième mois... Euh, il s'agissait du contrôle latéral. Pareil, c'est un exercice qu'on avait déjà un petit peu vu avec Fanfan, mais euh, vraiment pas tant que ça, et les séances qu'on avait faites, on avait fait quelques pas de déplacement latéral, mais on n'était clairement pas au niveau euh, de le présenter proprement. C'est un peu au dernier moment qu'on a commencé à s'entraîner. On a fait, je crois, une séance d'entraînement le 30 juin, donc vraiment le dernier jour de tout le tournoi. Euh, on a réussi à se caler une petite séance euh, vers midi où on s'est posé, on a dit alors maintenant il faut faire le contrôle latéral, on le, on le fait une fois et puis c'est fini. Et nous avons réussi à le dérouler en 10 points. Donc euh, voilà, pareil, trop trop trop de fierté, trop contente de mon petit Anne parce que je sais que c'était pas facile du tout pour lui. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, on l'aurait eu en 15 points, peut-être pas en 20 points, mais au moins avec l'élastique. Mais ouais, je suis trop trop contente qu'on ait quand même réussi à poster quelque chose. Euh, je me disais, même si c'est complètement raté, c'est pas grave qu'on ait au moins euh, posté une vidéo. Parce que bon, c'est quand même euh, trop trop nul de ne pas en avoir posté deux déjà. Mais je me suis il faut quand même que je poste la dernière. Et euh, j'ai eu bien fait, car nous avons validé ce contrat en 10 points. Donc euh, sans euh, le bonus temps, parce qu'on a quand même eu. Un petit peu de temps, c'était pas très fluide. On a dépassé euh, le nombre de secondes imparties pour avoir ce bonus, mais on a quand même eu les 10 points et euh, je suis trop contente de nous. Et c'est donc ainsi euh, que s'achève notre aventure euh, tournoi équipe le partage euh, 2020. Euh, tout en sachant que euh, c'est euh, pour ainsi dire certain que l'année prochaine, euh, on sera à nouveau de la partie. J'espère qu'on réussira à se dépasser encore plus avec Fanfan. Et puis euh, qu'on va pouvoir euh, participer avec Egon cette fois-ci. C'est vraiment trop chouette, on s'est trop amusé. Je vous affiche quand même juste ici euh, notre classement avec l'enfant. C'est pas glorieux, mais en même temps, euh, pour moi, euh, c'est déjà énorme d'avoir réussi à faire ça avec mon petit Anne qui, il y a 6 mois, euh, ne faisait pas du tout des kiffils. J'espère aussi que vous avez apprécié euh, ce petit moment avec nous Même si c'était pas sur place, que c'était quand même euh, chez nous, un petit peu dans l'intimité C'était quand même trop trop chouette à vivre, j'espère que ça vous a plu Sur ce, euh, je vous invite très vivement à aller euh, regarder un petit peu ce qui se passe sur euh, le groupe euh, Facebook de l'association Equifil Partage Sur leur page Facebook à eux, euh, sur leur site, enfin vraiment, euh, allez voir un petit peu Parce que ce qu'ils organisent c'est vraiment trop chouette Je crois que euh, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire alors euh, bah, je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo